Salut, aujourd'hui à mon coup de cœur, David nous présente son ballon de soccer. S son ballon de soccer, oui. <rire> mmh. Peux-tu nous montrer des trucs que tu fais avec ton ballon Oui. Vas-y, montre-moi. <rire> wow <rire> C'est vraiment bon. <rire> Quel âge a ton ballon 3 ans. Ton ballon a trois ans 1, 2, 3. <rire> est -ce, avec qui tu. Est-ce que tu joues euh, au soccer des fois avec ta famille Seulement mon papa. Seulement ton papa Oui. Est-ce que. J'ai toujours gagné. Tu gagnes tout le temps Oui. Alors qui est meilleur, toi ou ton papa Moi. <rire> toi <rire> Oui, parce que. Euh, c'est Toujours c'est 10. Um, um, um, c'est comme j'ai 10. Tu toujours et il y seulement mon 7. <rire> Alors, toi, tu as toujours 10 points puis ton papa a juste 7 points. Oui. 10 points versus 7 points. Oui. <rire> et toi, tu gagnes tout le temps? Oui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps? Oui. Wow! Mon papa jamais gagne. Est-ce que des fois, tu joues au soccer avec tes amis? Oui. À la récréation, peut-être? Oui. Yeah. joue aujourd'hui. Je joue toujours au soccer Ouh. ici. Ici? Oui. Oh, wow! Et vous faites des petites équipes? Oui. Oui. Et j'ai toujours gagné <rire> mon <ma> équipe. <rire> Les amis, Davin gagne toujours au soccer. <rire> euh, le meilleur moment que tu as passé avec ce ballon. Hum, le meilleur passeur, c'est quand hum, j'ai, hum, c'est quand le dernière fois que j'ai joué. T'as joué? Avec mon papa, avec. Alors, tous les moments que tu passes avec ton papa, oui. c'est de bons moments. Oui. Oui. Merci beaucoup, David, de nous avoir montré ton coup de cœur. <rire> Et toi, quel est ton coup de cœur?